wesh les gars bien bonjour à tout toutes, à toutes. Euh, une vidéo <coughs> une vidéo qu'en faire pour moi je une twitch pour euh, les gars ça donne pas à follow moi c'est follow moi sur twitch c'est gratuit c'est un un un implication un, sur youtube rejoignez moi sur twitch c'est tous les soirs j'ai un cas bg les gars mais c'est dans tout le monde monde à follow tout le monde allez ah, les gars Twitch ça ça, ça c'est un truc que <musique> les mois de <musique> gagne de l'argent à 3 1 euro un seul 3 avec de l'argent ça avec un pté de 9 les gars c'est vrai tu fais ça gâte un pg c'est ça les gars t'as un pg ok les gars réel à tout le abonnement à follow moi sur twitch follow moi sur twitch bye bye